Comme chaque fin de journée, les machines s'apaisent Certains tapent le carton et autour les coudes se lèvent Pendant que d'autres s'effondrent, les paupières fermées Qu'aucun espoir et plus un rêve ne parviennent à percer Quand soudain un bruit violent vient nous plonger dans le noir Pas de crépuscule, rien ne sentit pas une étoile ce soir L'horizon s'est vidé, au sol des traînées de braise, non laissé par les astres, écrasés sur la plaine Oh mon frère, sèche le sang sur tes lèvres Oh ma sœur, vois cette lueur voilée Camarade, si le soleil se lève Il sera ravivé par la fièvre des damnés dans ce noir abyssal, malmené par le vent, les constellations se noient dans un silence assommant. L'air est saturé dehors, les cendres nous encerclent, donnent naissance au vertige, plus une lueur ne nous guette. Les vieux ont laissé leurs cartes, les piliers échappaient leurs bières, les mômes ne cèdent pas, grimpent sur des arbres sans sève. Sans lueur ni mirador, les dents claquent, les mâchoires se serrent, prêtes à rugir sonore pour que les étoiles se relèvent. Oh mon frère, sèche le sang sur tes lèvres. Oh ma soeur, vois cette lueur voilée, Camarade! Si le soleil se lève, il sera ravivé par la fièvre des années. Les nébuleuses ont chuté. La plaine s'est embrasée Nous serons ceux du chahut Puisque notre peine est prisée. La vapeur incendiaire Qui s'exhale des souterrains Porte les souvenirs funèbres La colère des mutins Qu'un retour se poser, en serre les chants de nos carcasses. Les oracles peuvent lâcher leur prose, prédire qu'on se fracasse. Le ciel est mort et que cela ne tienne, voire oh, plus causant. Dans les bas fonds les astres sont nôtres, surgiront, Incandescent Oh mon frère, sèche le sang sur tes lèvres. Oh ma soeur, vois cette lueur voilée. Car si le soleil se lève, il sera ravivé par la fièvre des damnés Ô frère, sèche le sang sur tes lèvres Ô ma soeur, vois cette lueur voilée Camarade, si le soleil se lève Il sera ravivé par la fièvre des damnés